Aussi, vous souffrez de bonnes résolutions, de promesses que vous n'allez jamais tenir, de phrases commençant par « Cette année, je vais… » ou d'une phobie des balances. Nous pouvons vous aider. Oubliez les bonnes résolutions. Prenez plutôt de bonnes habitudes, car chez Deleuze, manger sain, c'est toujours moins cher. Découvrez plein de nutri A et B en 1 plus 1 gratuit pour bien commencer l'année. Deleuze, du côté de la vraie vie.